Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 23 août 2017, euh, écoutez c'est concernant notre manifestation de samedi dernier le 19 août, ça a été une manifestation extraordinaire, il euh, n'y avait pas de gens masqués, il n'y avait pas de cagoules là-dedans, il n'y avait pas de gens qui avaient honte d'eux-mêmes euh, en se cagoulant le visage ou en se masquant d'une façon ou d'une autre. C'était des gens honnêtes, loyaux, euh, dignes de ces manifestations pacifiques-là. Et euh, dans cette manifestation-là, il y avait le recours collectif contre le gouvernement, euh, contre le ministère du Revenu du Québec et du Canada. Et euh, nous avions deux véhicules lettrés, lettrés comme étant le recours collectif contre le ministère du Revenu. Et il euh, y avait un des véhicules qui faisait, qui était en avant euh, de la mani des manifestants et l'autre en arrière des manifestants. Moi, j'étais dans le véhicule en arrière. Et euh, je lançais le slogan suivant. Je l'ai lancé euh, plusieurs fois dans les quartiers résidentiels et tout ça. Euh, et ce slogan disait ceci... Euh, C'était euh, automne 2018, dehors le gouvernement, dehors le, le statu quo des partis politiques. Il faut que ça cesse, faut que ça change. Et euh, ensuite de ça, c'est certain que je répétais aussi euh, Souvenez-vous de la commission Charbonneau, de la corruption Charbonneau, c'était pas un film, c'était une réalité, faut que ça change. Donc, euh, j'ai répété ça tout le long. Automne 2018, dehors le gouvernement, dehors le statu quo des partis politiques, faut que ça change et euh, ainsi de suite avec euh, la fameuse commission Charbonneau, et il y en a qui n'ont pas aimé ça. Et ce qui est arrivé, c'est que quand que je suis revenu chez moi, samedi soir, euh, j'ai vu à TVA comme quoi on me montrait et euh, je disais que j'avais été emprisonné pour essayer de corriger le système et tout ça. Et le lendemain, quand j'ai voulu euh, prendre connaissance de cet article-là, euh, qui était quand même euh, en direct de TVA, il n'existait plus, il l'avait enlevé. Et euh, là, je vais vous montrer, euh, il y a une journaliste de TVA qui bégaye quand elle arrive pour dire « Recours collectif contre le gouvernement ». Vous allez voir, c'est vraiment, c'est épouvantable. Ces gens-là n'ont pas le droit de parler de ça. Donc, euh, euh, je vous le faire entendre immédiatement, ça ne sera pas long. Euh, on va aller ici Attends un petit peu. Euh... Un peu... Oh! Il y avait plus que ça, par exemple. Oh. Je vais essayer de le retrouver, je vais vous dire franchement, parce que je l'avais mis euh, sur un, un clip, mais ici je pense que, attendez un petit peu, copiez ici, euh, je vais le remettre ici. On va voir exactement ce qu'il disait. Voilà. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, euh, euh, le 21 août 2017, c'est après les fameuses manifestations de la fin de semaine. Donc, euh, nous, euh, du recours collectif contre le ministère du Revenu du Québec et du Canada, on était présents, euh, TVA euh, nous a quand même annoncé... Euh, le 18 au soir, quand j'ai écouté les nouvelles, ils ont bien dit « le recours collectif contre le ministère du Revenu », mais je cherche l'annonce pour dire directement « le ministère le recours collectif contre le ministère du Revenu », je ne le trouve pas. Donc, s'il y en a qui ont réussi à l'avoir, c'est est un peu tourné... C'est un peu tordu de la manière que ça a été exprimé là, dans ce message-là que je vais vous expédier, qui va être enregistré, mais vous allez voir qu'elle bégaye. Elle ne veut pas dire recours collectif alors que, je ne vous mens pas, quand je l'ai écouté le soir en revenant de la manifestation de Québec, il devait être autour des huit des heures autour de ça à TVA, ils ont bien dit le recours collectif contre le ministère du Revenu. C'est ce qu'ils ont dit, mais là, je ne le trouve pas. À nulle part, ils l'ont effacé parce que ça dérange le gouvernement. N Oubliez pas que l'impôt, c'est le cœur du système. Et l'impôt, c'est du vol. On dit bien, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. Ça, c'est dans la loi de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985, chapitre I3, qui est confirmé par deux formulaires de l'Agence du revenu du Canada, le formulaire RC. 251 était 1118 de l'Agence du revenu du Canada. Donc, on va partir, euh, je, vais, je vais partir euh, l'enregistrement et, et écouter bien ce qui se passe là-dedans. On y justement, mais on parle de cette, cette série de, de manifestations euh, pro et anti-immigration qui sont prévues euh, à Québec. Euh, les autorités, Jean-François Brochu nous l'expliquait bien, quand même sur un pied d'alerte, on se prépare. Euh, Charelle, manifestation en cours dans le centre-ville? Cette manifestation, même si on a une soixantaine de manifestants bien entendu aussi euh, par les policiers. Alors, oui, ils sont plus en groupes non. je vous dirais, euh, cet après-midi, à manifester à Québec. On a en fait des gens du Front Patriotique, euh, des gens également de Storm Alliance, de la Meute, euh, également du contre-Revenu Québec, en fait, y en. Voyez-vous, de mais du de, de contre-Revenu Québec. Euh, je vais recommencer. Vous, avez, vous allez voir qu'ils n'ont pas le droit de parler du recours collectif, bien que la Cour supérieure mise en cause au dossier a reçu par huissier les documents et ils doivent nous répondre. Je finalise cette semaine, la semaine euh, du 21 août, je finalise le dossier. On a gagné là-dedans. Et euh, je tiens le Québec et le Canada au courant de tout ce qui va se passer. Mais oubliez pas, les médias d'information ne sont pas nécessairement de notre côté. Écoutez-la bien bégayer encore. Euh, contre euh, Revenu Québec, en fait, il y en a contre Revenu Québec. Et je vais en parler avec euh, Robert. En fait, dites-moi, le but de la manifestation aujourd'hui, là, c'est vraiment contre okay. le gouvernement. On va que... commencer. de la meute euh, également du d'un de, de, de, de la meute euh, également du d'un contre-revenu Québec de la meute euh, également du d'un contre-revenu Québec en fait il y en a contre-piance de la meute euh, également du re, de, de, de contre-piance de la meute euh, également du re, de Bon je pense que vous l'avez entendu non euh, je pense que j'ai pas besoin de vous convaincre de vous montrer que les médias n'ont pas le droit de parler du recours collectif contre le Revenu Québec. Et pourtant, notre dossier, il est inscrit euh, justement au euh, grand jury du peuple du Canada ainsi qu'aux deux dossiers judiciaires de la Cour du Québec. Le dossier 500-22-088661-031, qui est un dossier fiscal. Et le dossier 500 22 915 036 qui est encore un dossier fiscal, qui a été jumelé ensemble par la juge Brigitte Gouin, dans lequel ils ont réclamé, la Cour du Québec a réclamé 31 000 de mémoire de frais. Ils ont réclamé ça à la personnalité juridique et à moi-même, le fameux représentant autorisé de la personnalité juridique qui n'a aucun droit, dont les lois ne s'appliquent pas. Je n'ai pas le droit d'avoir un compte de banque, je n'ai pas le droit d'avoir un permis de conduire, je n'ai pas le droit d'avoir une carte d'assurance maladie parce que je suis un humain biologique naturel. Écoute. Écoutez, il euh, y a aussi un nouveau dossier judiciaire qui est sorti cette année, c'est la Cour supérieure du Québec qui poursuit le procureur général du Québec, le procureur général du Canada ainsi que la Cour du Québec de 1988. C'est dans le dossier judiciaire 200-17-0262-289-173. Et dans ce fameux dossier judiciaire-là, euh, imaginez-vous que la Cour supérieure euh, poursuit la Cour du Québec, parce que la Cour du Québec empiète sur la juridiction de la Cour supérieure, alors que la juridiction 00 est une juridiction universelle qui permet à tous les tribunaux judiciaires, que ce soit les tribunaux administratifs, la Cour du Québec, la Cour supérieure, la Cour d'appel, et même la Cour suprême, d'utiliser cette euh, forme judiciaire-là, 00, qui est une forme universelle. Donc la Cour du Québec euh, devient un peu comme euh, la Cour supérieure par cette formule juridique-là, cette forme juridique-là. Et judiciaire, là, la forme 00, elle devient aussi la cour d'appel, elle devient tous les tribunaux judiciaires. Donc, je ne sais pas comment euh, la cour supérieure, qui est en situation de conflit d'intérêt par le juge Fournier, parce qu'oubliez pas que le juge Fournier a été juge de la cour d'appel, il a été rétrogradé à la, comme juge, à juge en chef de la Cour supérieure du Québec et aujourd'hui, euh, il veut aller vers la Cour d'appel parce qu'actuellement, euh, il n'a pas juridiction, si on veut, euh, pour pouvoir juger euh, de la Cour du Québec, du procureur général du Québec et du procureur général du Canada. Donc, on continue. Écoutez, ce n'est pas des farces, là. De contre-revenu Québec, en fait, il y en a contre-revenu Québec. Et je vais en parler avec euh, Robin euh, cet après-midi à manifester à Québec. On a, en fait, des gens du Front Patriotique, euh, des gens également de Storm Alliance, de La Meute, euh, également, du, de, de contre, euh, des gens également de, de, euh, de, de contre-revenu Québec. En donc, contre Revenu Québec. Et je vais en parler avec euh, Robert. En fait, dites-moi, le but de la manifestation aujourd'hui, c'est vraiment contre le gouvernement. Mais là, n'oubliez pas une chose, c'est qu'ils l'ont passé, ils ont nommé le recours collectif contre Revenu Québec, mais je le cherche sur YouTube. Je le cherche à quelque part. S'il y en a qui l'ont enregistré, faites-le-moi savoir. Expédiez-moi le lien sur jacques-antoine-normandin17-gmail.com. Jacques, -Antoine J-A-C-Q-U-E-S, -E Antoine-Normandin, tout écrit ensemble avec le chiffre 17, tout écrit ensemble, gmail.com. Donc, on va finir son message à la dame ici de TVA. « C'est contre le gouvernement du Québec, c'est contre la liberté d'expression. Euh, nous, on, on veut avoir le droit de s'exprimer, euh, on veut avoir le droit de sortir dehors, de dire ce qui ne fait pas notre affaire. On veut avoir le droit de tout ça. Euh, en passant, je ne suis pas un gars de la meute, hein? je ne veux pas qu'on me catégorise avec quelque chose, euh, mais euh, c'est juste ça, c'est la liberté d'expression. Euh, » pour le peuple québécois, pour euh, essayer de les aider à sortir de tout ça. Il euh, y, y a un volet aussi contre l'immigration massive ben, euh, C'est que nous, euh, ce qu'on voudrait, c'est que le monde rentre ici euh, puis euh, qu'il y ait des papiers. Euh, euh, Je vois pas pourquoi le monde rentrerait ici, pas de papiers. Euh, c'est comme tout le monde, là, regarde. c'est c'est pas, pas une question de racisme, c'est une question de papier. On veut savoir qui ils sont, euh, comment ils s'appellent puis euh, pourquoi ils sont ici, tout simplement. Mais, garde, ils sont tous les bienvenus, on les aime beaucoup. Pis, euh, vous en... Vous voyez, on voit en avant là, la voiture ici. là. Ça, c'est la voiture du recours collectif contre le ministère du Revenu. Cette voiture-là, elle est lettrée, recours collectif contre le ministère du Revenu. Et moi, j'étais en arrière avec une autre voiture lettrée, recours collectif contre le ministère du Revenu. Et le monsieur qui parle actuellement euh, représente les Premières Nations. Euh, il est euh, de la communauté euh, iroquoise euh, au Québec au Canada, donc et ce, cet homme-là a tout mon support, a tout mon soutien, c'est un homme extraordinaire, respectable, et comme vous pouvez voir, c'est le 19, c'est la veille des manifestations d'hier, nous, il n'y a pas de lâche là-dedans, c'est toutes des gens qui sont, qui se dévoilent, c'est des gens qui ne sont pas masqués, c'est des gens qui, qui n'ont pas honte de leur conviction, c'est des gens qui sont capables de s'exprimer, c'est des gens, écoutez, des gens extraordinaires. On n'était pas un gros un gros groupe. C'est certain qu'on était plus que 60, mais les médias en mettent tout le temps moins. C'est normal. Mais écoutez, on était quand même un bon groupe. Ça s'est fait dans la paix. Euh, les policiers ont été extraordinaires. Euh, les gens, il euh, y en a qui sont d'accord avec nous. Il y en a d'autres qui ne le sont pas d'accord avec nous. Mais oubliez pas qu'on est dans une ville de fonctionnaires à Québec quand on a fait la manifestation euh, le 19, samedi, le, samedi dernier, le 19 août. Mais j'ai trouvé la journée extraordinaire ça s'est terminé devant le Parlement de Québec tous les gens sont respectueux. On a fait ce qu'on avait à faire. On a fait notre job pour non seulement le Québec, mais pour le Canada. Et pour soutenir les droits des réfugiés qui rentrent ici hors la loi, euh, sans visa, sans documents, sans papier, sans quoi que ce soit. Et le gouvernement, lui, j'écoutais Justin Trudeau ce matin, on est le, le 21 août, euh, qui disait qu'il faut que ces gens-là respectent la loi comme tout le monde, alors qu'il n'y a pas de loi au Canada. Il n'y a pas de loi au Québec. Mettez-vous ça dans la tête. Ce n'est pas compliqué. C'est dans la loi I3, la loi de l'impôt sur le revenu du Québec. La loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. » Et le fédéral l'a confirmé dans ses formulaires RC 251 et T 1118 de l'Agence du revenu du Canada qui confirme qu'il n'y a pas de loi au Québec. Et si le fédéral perçoit des taxes et des impôts ici, il perçoit des taxes et des impôts hors la loi. Donc moi je vais aider toutes les communautés... Les Premières Nations, le monsieur qui là qui justement manifeste avec nous un homme honorable et respectueux de notre société et du monde, il se dit humain, il l'a dit. Donc, je pense qu'on a vraiment quelque chose de, de vraiment extraordinaire dans nos démarches actuelles. Le travail s'est fait de la bonne façon. Euh, je m'excuse parce que je pense que j'ai eu un petit peu problème avec... Euh, notre, euh, notre appareil ici, mais euh, je continue pour euh, que ça puisse euh, se terminer, ce message-là. En masse, mais avec vos papiers. Une manifestation qui se déroule très bien, c'est pacifique, mais euh, vous assurez en fait aussi la sécurité du groupe pour quelle raison Ah, ben justement parce qu'il y a des groupes, euh, certains groupes euh, de jacques Singh euh, qui euh, s'amusent à nous battre pendant nos manifestations. Euh, ils nous traitent de racistes. Euh, nous dresse De xénophobe, euh, ce qui n'en est rien, parce que vous savez, quand vous promenez parmi les manifestants, vous allez voir que de toutes les nationalités, donc de se faire traiter de raciste euh, par un uh, monsieur-là, ça ne nous fait, plaît pas. Et puis, euh, lui, ben, euh, il forme euh, des étudiants euh, pour venir nous battre pendant les manifestations. Mais pour l'instant, la manifestation ici se déroule bien. Et André, juste vous mentionner qu'il y en a deux autres de prévues demain à Québec à 14h, notamment manifestation organisée par la meute. On ne connaît pas encore l'itinéraire, on ne connaît pas le lieu non plus. Ça devrait se faire au cours des prochaines heures. Et également un groupe pro-immigration qui va aussi marcher dans les rues de Québec en même temps. Donc c'est vraiment ce que craint là, les policiers, que les deux groupes se rencontrent. Donc c'est pour ça qu'il y aura aussi forte présence policière demain à Québec. Merci beaucoup, Charles Traversy. Donc, euh, on voit exactement ce qu'il en est aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'elle avait à dire, sa, cette petite dame-là. Euh, développement, week-end de manifestation. Euh, à Québec, mais j'ai l'impression qu'ils ont coupé justement sa déclaration, comme quoi c'est, je crois que c'est cette euh, journaliste-là, cette dame-là qu'on voit actuellement, qui a quand même révélé au complet que le recours, on était euh, de la manifestation, nous, le recours collectif contre le ministère du Revenu, c'est ce qu'elle a dit, mais TVA, euh, voyez-vous comment ça fonctionne? Il y a des avocats là-dedans. Vous comprenez? Il y a des avocats là-dedans. Pierre-Carl Pelado, c'est un avocat. Écoutez, TVA, là, ça lui appartient. Pensez-vous qu'il il, il est, il est heureux de faire publier ça alors que lui-même remplit euh, les banques des paradis fiscaux de son argent? Puis Ces gens-là ne payent pas d'impôts. Vous comprenez? Ils vont payer des taxes, mais écoutez, euh, ils ont leur remboursement à 100% de leurs taxes. Pour quelle raison? Parce qu'ils sont censés créer des emplois. Alors que les entreprises ici qui créent des emplois paient des impôts. Et quand ça ne fonctionne pas, le gouvernement ferme les compagnies, il les met en faillite, comme ils l'ont fait avec euh, M. Omar Laforêt euh, à Alma. Cet homme-là Jonquière, c'est quelqu'un qui est victime, comme Jean-Yves Lessard, qui est dans qui fait partie, qui est, qui est initiateur avec Claude Dubé de ce fameux recours collectif contre le ministère du Revenu du Québec et du Canada. Et je me suis joint à eux comme greffier du grand jury des patriotes Canada-Québec pour faire signifier par huissier ce fameux recours collectif là qui est une euh, comparution, c'est une convocation à comparaître par écrit, signer le document et ce document là euh, contenait toutes les infractions qu'on reprochait au gouvernement en matière de fiscalité, d'administration législative et judiciaire. Il fallait qu'ils répondent et s'ils ne répondaient pas, il y avait 10 jours pour y répondre, s'ils ne répondaient pas à ça, par une net, comme quoi ils ont reçu le document et qu'ils sont prêts à en débattre, automatiquement, s'ils si ne répondaient pas à ça, ils avouaient leur échec. Donc, ils ont perdu la cause et aujourd'hui, nous sommes victorieux pour tous les Québécois, pour tous les Canadiens et les Canadiennes, autant pour les réfugiés, autant pour les migrants, que pour tous les Canadiennes et les Canadiens de souche. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Donc, n'oubliez euh, pas le slogan en question qu'on a euh, crié haut et fort lors de la manifestation. Automne 2018. « Dehors le gouvernement, dehors le statu quo des partis politiques, faut que ça change, vous comprenez ?» Et là, ben, j'ai soulevé la question euh, concernant la corruption Charbonneau, comme quoi ça a duré longtemps à la télévision, ce n'est pas un film, c'est une réalité. C'est pour ça qu'il faut que ça change, « dehors, dehors ». Le gouvernement du Québec en automne 2018, aux prochaines élections de l'automne 2018, ainsi que les partis politiques qui veulent conserver le statu quo avec des programmes aussi insignifiants les uns comme les autres. Là-dessus, bonne journée.